Aujourd'hui, nous allons parler de problèmes de normativité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la normativité C'est qu'il y a une perméabilité, quand on argumente, entre ce qui est et ce qu'on considère qui devrait être. En anglais, on parle de la barrière « ought », ce qui devrait, et « is », ce qui est. Donc, on va avoir deux types de problèmes liés à la normativité. Les arguments d'ordre moral, où, en fin de compte, on va faire euh, prévaloir la question de la morale sur euh, ce qui est, effectivement. Et les appels à la nature. Donc, premier élément, les arguments d'ordre moral. Ils ont cette forme-ci. Si X était vrai, alors Z serait vrai ou Z est une chose moralement, socialement ou politiquement indésirable. Typiquement, manger de la viande est nocif pour l'environnement donc nous n'en avons pas besoin physiologiquement. Je vais vous reprendre un exemple avec des données. En imaginons une expérience où euh, on quantifie expérimentalement l'impact environnemental de die diète pour euh, des, des animaux domestiques, un chat on voit que la diète végétarienne est beaucoup moins euh, impactante pour l'environnement que la diète carnée et on en conclut qu'il est meilleur pour le chat d'avoir une diète végétarienne évidemment c'est faux si vous faites ça il y a de grandes chances qu'il finisse par tomber malade donc ça c'est des arguments de nature morale et ils sont euh, ils sont cette tendance à ralentir les euh, découvertes scientifiques. On cite parfois euh, ce qui est euh, le, la question du système copernicien héliocentrique. Hein. Euh, la Terre euh, tourne autour du Soleil, Copernic euh, a fait la découverte, euh, vous êtes euh, tous au courant de ça, j'espère. Et en fait, à l'époque, ce modèle héliocentrique était en compétition avec le modèle géo-héliocentrique de Tycho Brahe, entre autres choses. Et dans ce modèle de Tycho Brahe, le, la, la, le Soleil tournait autour de la Terre. Et en fait, ce dernier modèle était plus proche philosophiquement euh, du système ptoléméen, donc euh, de, des normes sociales de l'époque, et donc a euh, mis du temps à être remplacé par le système copernicien. Donc ça, c'est un exemple historique assez intéressant pour voir comment des biais cognitifs et des arguments fallacieux peuvent ralentir euh, les, euh, les découvertes scientifiques. Maintenant, les appels à la nature, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on on considère que parce que les choses sont comme elles sont, euh, qu'elles sont à un état naturel, elles sont nécessairement bonnes. Et c'est la base du darwinisme social, c'est-à-dire comme dans euh, la nature, les gens, les individus, les espèces sont en compétition les unes avec les autres, alors il est normal que dans la vraie vie, ce soit aussi le cas. Donc ça, c'est un argument récurrent d'appel à la nature qui est... Euh, Quelque part, ça, c'est un argument de type appel à la nature qui vient euh, renforcer les idées du darwinisme social. Alors, dans les exemples de la vie de tous les jours, que j'entends assez régulièrement, c'est sur la diète, euh, autour de la diète carnée notamment. Depuis l'aube des temps, l'homme a mangé de la viande, par conséquent, il n'y a pas euh, de raison particulière de diminuer notre consommation de viande actuellement. Oui, euh, à une différence près, sauf qu'à l'époque de la préhistoire, on était beaucoup moins nombreux, Maintenant, euh, si on a la même vieille de carnet qu'à l'époque de préhistoire, préhistoire, bah, c'est un impact sur la planète, sur nos économies et sur nos vies qui est bien supérieur. Donc voilà, on a fait un, le tour euh, de, de plusieurs types d'arguments de, de problèmes de normativité entre les appels à la nature et euh, les, les arguments d'ordre moraux. Je vous laisse réfléchir à « Dans votre vie de tous les jours », quand est-ce que vous avez entendu ce type d'argument Si vous allez regarder les discours autour de l'homéopathie, autour des vaccins, il est très probable que vous récupériez des exemples qui correspondent exactement à ça. Ouais.